Bonjour à tous et à toutes au programme de cette vidéo du cycle 4. Cycle 4, c'est le collège. Thème, mouvement et interaction. L'interaction gravitationnelle universelle. Vous êtes prêts Alors c'est parti. Alors, quelle différence a-t-on entre le fait que la Lune tourne autour de la Terre et entre une pomme qui tombe. Une idée Eh bien, d'un point de vue physique, c'est le même phénomène. Le phénomène, c'est l'interaction gravitationnelle universelle qui a été formulée en 1687 par Isaac Newton. Cette interaction est une interaction attractive à distance et même à très très grande distance. C'est une interaction qui existe entre deux corps, deux objets qui ont une masse, on dit des corps massiques. Notre caractéristique, c'est que c'est une action réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, tout simplement que si un corps A ou un objet A exerce une action gravitationnelle sur un objet B, alors réciproquement, l'objet B exerce une action gravitationnelle sur l'objet A. Comment on va modéliser cette action force d'interaction gravitationnelle. On a la formule suivante, F égale grand G, multiplié par MA, multiplié par MB, divisé par D au carré. Alors, quels sont les termes de cette formule Tout d'abord, G majuscule est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Et elle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Unité ici. Unité ici parce qu'au collège on ne précise pas l'unité de cette grandeur. De toute façon cette valeur n'est pas à connaître. Ensuite on a ma et mb. Ce sont les masses des deux objets qui sont en interaction. Ces masses sont à exprimer en kilogrammes. Attention aux unités. Enfin la distance qui sépare le centre des deux objets est exprimée en en mètres, et là, attention encore, aux unités. Au final, ce qu'il faut savoir faire, c'est utiliser cette formule et donc bien prendre garde aux unités. Quand on modélise la force d'interaction gravitationnelle, on trace le vecteur force. Ici, on a la Terre et la Lune. La Terre attire la Lune donc la force exercée par la Terre sur la Lune est placée sur la Lune et va vers la Terre. Mais comme c'est une force réciproque, on a également la Lune qui attire la Terre. C'est une force opposée, même direction, même valeur, mais sens opposé. Et c'est bien sûr sur la Terre que s'exerce cette force qui l'attire vers la Lune. Alors bien entendu, l'effet d'une force dépend de la masse des objets. Il est plus facile de mettre en mouvement un objet léger comme la Lune qu'un objet lourd comme la Terre. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien vous éclaircir les idées sur l'interaction gravitationnelle universelle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Partagez également la vidéo.